Qui es-tu Pourquoi me demandes-tu d'où je viens quand c'est toi-même qui m'as désarmé de mes armes de chasse Territoire, Territère, Terrimater, Terriram, terram, terram, Terri, Paguez-moi la vie l'existence entre les lignes de ma seule ignorance sur mes propres terres. Théris, lame-moi la preuve que t'en connais plus que moi-même, enterre-toi les épreuves de mon holocauste et de mes derniers vestiges territoriaux. Fais-toi des bibliothèques et des archives sur le prologue, préface-toi l'oralité de ma mémoire, la territorialité de ma langue pendue aux dernières cimes identitaires. Alors ne t'étonne pas si je te rappelle que je me souviens. Je me souviendrai à l'évidence, Toi-même tu te caches en regard fuyant les loups de ma colère. L'ignorance est funèbre, où est la différence? Je suis zèbre de langue et de couleur de peau. Je suis blanche l'hiver et brune la terre, Je me mets à me la terre et le ciel, Sans scinder en deux brises rives frêles frêle, sur l'éternel et éther délibéré. Je les aurais faites miennes, ces cavernes non mains soufflées de jouvence. Mais voici, on vit mieux sur tes villes que sur tes réserves, mon peuple, surpeuplé en ses propres demeures, délabré villages renfermés. Quoi Tu te prends pour le castor avec tes barrages Tu te prends pour l'orage pour détourner les rivières Cesse donc de te croire maître des étendues sauvages et reconnais donc notre existence. Car plus rien n'existera. Plus rien n'existera pour ta propre descendance. Combien de fois dois-je te le dire? Combien de fois dois-je le hurler? Combien de fois te l'écrire? Je survivrai. Je survivrai parce que je dois me battre pour enfin entendre le battement de nos cœurs remplis d'espoir, le battement de nos tambours venus de notre temps, ne regardons plus en arrière, mais regardons en avant, cependant. Je me dois d'énoncer les grattoirs à peau qui liment la résistance de mes frères. Au nord de ma famille, les barricades se feront revendication. Je ne suis pas une peau à vendre, une nation à suspendre sur le mur d'un salon, je te le dis tout de suite. Je ne resterai pas une crise d'automne. Enfermé dans un livre d'histoire, de toute façon. Et quand on nous regardera, on regardera un peuple uni et debout, fort de la force de Mes chants de paix seront la sève de ma survivance fière. Et quand on me regardera, on regardera un peuple uni et debout devant le feu sacré de mon rang. Je ne resterai pas une crise d'aucuns enfermé dans un livre d'histoire de toute façon. Et si tu dors, c'est parce que mes chants de paix auront été tes berceuses et la scène de ma survivante Sophia. de respecter notre coutumière et, et de mère de terre. Cette semaine, on a pu voir euh, que les, euh, les Mi'kmaq, la nation Mi'kmaq est en train de se défendre, justement à cause de fracking. Euh, si vous suivez les médias sociaux, vous avez pu voir que juste avant hier, on voyait déjà les Warrior Mi'kmaq Mi défendre leur territoire protégé a été celle des camions le de parking entouré et protégé par la police. Et c'est très symbolique quand la corporation et nos gouvernements se marient et que ce gouvernement défend ces corporations contre la population pour pouvoir permettre justement d'extraire les dernières je, euh, ils peuvent nous permettre de vivre. Et pas des ressources pour vivre monétairement, je dis des ressources que si on les laisse tranquilles et qu'on laisse le dessus, la vie, rester où ils doivent être, et bien on va pouvoir continuer à exister, et pas seulement en tant que Première Nation, mais en tant que Nord-Octone, Alloctone, nouveaux arrivants, parce que ne faut pas se tromper, présentement c'est luttes ne comprennent pas seulement mais elles comprennent aussi le droit des peuples tout entiers au Canada. Donc... Si, je me rappelle bien, moi, il y a 23 ans, quand j'ai vu la, ce qu'on appelait la crise d'Oka, eh bien, je me rappelle qu'on était pas mal tout seuls, les Premières Nations. Et quand on a commencé à don't know more. On se demandait est-ce qu'on allait aussi seul dans nos luttes environnementales, dans notre départ du territoire. Et je peux dire qu'aujourd'hui, on se sent vraiment moins en moins seul dans ces luttes.